C'est toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, avec des joie, en chantant le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur. Certainement c'est vrai, être dans sa présence, cela est une grande consolation. Amen. Nous voulons réellement nous trouver là où il se trouve notre Dieu, et de pouvoir se trouver là où le Seigneur, notre sauveur, n'y est pas. Nous nous réjouissons ce matin ce que nous avons pu entendre aussi cette parole qui touche notre cœur et comme aussi notre frère, je crois, l'a lu dans le livre des psaumes. Je crois que c'est psaumes qu'il a lu ici. Le psaume nom, je pense que c'est cela. Il dit au verset, au verset 9, il dit, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et réduitable. Nous l'aimons, notre Dieu. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous voulons que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons garder réellement cette, cette parole de notre Seigneur et son amour au plus profond de notre âme. afin que lorsque nous chantions comme ce matin, les cris de Jean-Mont, Dieu aime qu'on le loue. Dieu aime qu'on le chante Amen. parce qu'il a fait tellement de grandes choses pour nous et la Bible dit que la loi aussi aux hommes. Amen. Nous nous souvenons Amen. de ce que nous étions Amen. comme mon précieux frère nous le disait encore tout à l'heure. Nous étions dans le bouquet. Nos cœur était tellement si noirs, mais il a changé nos cœurs. Alors ce cœur qui est un cœur nouveau, ne peut que se réjouir dans sa présence. Et le non, du tout, de tout ce cœur, effectivement, elle l'adorer sincèrement. Nous le sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous le chantons avec beaucoup de Nous sautons, nous crions, nous l'exaltons, parce qu'il est tout pour nous. Nous vivons pour lui, et si nous sommes vivants, c'est parce qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir vivre. Il a dit puisque je vis, vous vivrez aussi. Amen. Vivons parce que notre Seigneur vit. Amen. Combien nous sommes reconnaissants pour sa grande bonté, sa miséricorde à l'endroit de tout un chacun de nous. Il fait réellement de grandes choses. Je voudrais juste remercier aussi chaque frère et chaque sœur qui pendant toutes ces conférences que nous avons eues, tant ici, que là-bas aussi en France. A eu aussi de tout son cœur à pouvoir aussi prendre part à cela, en faisant ce que Dieu aussi avait mis sous son cœur. En offrant son appartement, en préparant pour les frères, et en accueillant aussi les frères qui sont venus de loin comme de près, et en participant d'une manière ou d'une autre financièrement et par vos prières, car Dieu a fait vraiment des grands ah, Les Le témoignage est parti de très loin maintenant, Rendons gloire au Seigneur pour ce que le Seigneur fait ici. Et j'ai voulu prendre cet email qui est venu aujourd'hui, et non seulement ceci, mais ce que j'ai eu à pouvoir recevoir aussi des différents endroits, aussi de tout. La plupart de ceux qui étaient venus ici, ils sont partis pas comme ils étaient venus. Ils sont partis tout à l'heure. Ils ont pu voir que Dieu était à l'homme. Et comme mon frère Albert me parlait aussi de ce que le Seigneur lui a montré, est ce qu'il n'avait pas voulu aussi dire là-bas, parce qu'il disait que c'est tellement si grand que si on, on dit cela, les gens, et c'est vrai, Dieu fait vraiment des grandes choses Amen. ici. Et qu'il montre effectivement aux hommes, qu'il les servent aussi, ce qu'il est en train de pouvoir faire et qu'il va jusque de par le monde entier. Nous remercions notre Dieu, parce que il n'a pas changé, et qu'il démontre toujours qu'il est vraiment celui qui a toutes choses sous son contrôle. Amen. Ce n'est pas Amen. nous, mais c'est Dieu. Amen. Et c'est le temps où le Seigneur, notre Dieu, lui-même, est à l'œuvre en train de pouvoir rassembler et ramener effectivement à lui ceux qui sont réellement à lui. Nous revenons réellement sur le fondement véritable c'est cela que nous devons vraiment prêter attention à pouvoir réaliser ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire aussi pour nous aujourd'hui. Il est toujours présent comme notre frère, il dit, c'est le frère Temers dans son dans email qu'il envoie effectivement. Et il dit qu'ils sont bien arrivés et le temps qu'ils ont pu passer à Bruxelles, c'est un temps qu'ils n'oublieront jamais. Parce que non seulement à cause de la présence du Seigneur tout au long du temps dans lequel nous étions et surtout aussi de l'amour que le Saint de Bruxelles ont eu à pouvoir manifester à leur endroit ah, okay. et certainement cet amour-là a touché réellement aussi nos cœurs, et nous avons gardé cela comme un souvenir aussi comme un témoignage de la part du Seigneur et nous avons aussi accordé cette grâce d'être aussi Invité pour que nous prenions donc part aussi à hein, ce que le Seigneur nous fait aussi ici. C'est pourquoi je voulais réellement vous remercier chacun de vous tous qui jusqu'à ce jour encore accorde aussi l'hospitalité à tous nos invités qui étaient donc venus. Nous avons encore notre frère Martin qui est ici, que vous avez pu avoir l'occasion d'écouter aussi pendant le temps aussi de la semaine. aussi Nous avons aussi des réunions et aussi ce matin qui a pu il reste encore avec nous jusque mercredi de la semaine prochaine où il prendra son avion pour Libreville nous avons donc il y aussi notre soeur euh, ici de Libreville, notre soeur Brigitte qui est aussi arrivée, je pense que la plupart n'ont pas eu l'occasion de pouvoir probablement euh, la voir parce que c'était dans la semaine je voudrais qu'elle se lève et qu'elle puisse venir ici devant Sœur Brigitte, tu voudrais bien t'élever vite, ma sœur, et venir aussi rapidement ici devant pour que nos frères de sœur aussi puissent aussi te voir. Tu te mets juste ici. Merci, ma sœur, et tu tournes vers la congrégation. Voici notre bien-aimée Sœur Brigitte, pour laquelle vous avez prié tant, parce qu'elle pleurait aussi pour que le Seigneur agisse aussi, tant pour elle et pour aussi son fils. Amen. Et le Seigneur, Amen. notre Dieu, a exaucé. Et comme elle avait aussi dans le cœur le désir de pouvoir venir, elle s'est battue et Dieu a ouvert les portes. Amen. La aussi, aujourd'hui pardon, Elle reste donc avec nous encore pendant un petit laps de temps. Parce qu'elle doit aussi rentrer. Parce que comme vous savez, elle est médecin, elle a ses occupations professionnelles, il attend aussi là-bas. Oui, le Seigneur la bénir et la fortifier aussi. Tu peux donc retourner, ma soeur, que Dieu te bénisse. Femme Martin, il a été présenté, vous le connaissez tous. Je remercie donc le Seigneur pour tout ce que vous faites pour les uns comme pour les autres. Ils sont encore là, ils sont le vôtres, ce sont vos frères et sœurs, et tout celui qui voudrait réellement aussi recevoir effectivement vous avez donc la possibilité de pouvoir le faire je tiens à remercier aussi chacun de vous personnellement vous savez parfois les noms des uns comme des autres mais je sais que chacun de vous comprendra cela mais je le remercie beaucoup ceux qui ont préparé, ceux qui ont reçu dans leur maison le Seigneur notre Dieu nous avons béni et moi je suis reconnaissant aussi Seigneur de la grâce qui m'a accordé de vous avoir comme frères et sœurs et de voir effectivement que votre amour à vous et ce que la parole de Dieu fait en vous a eu à pouvoir aussi avoir un impact aussi sur beaucoup d'autres qui aujourd'hui sont partis avec les témoignages et pouvoir savoir que non seulement Dieu parle, mais il a un peuple dans lequel il agit. recevons mmh. la parole de Dieu et doit avoir aussi son action aussi en nous. Mmh. Nous le remercions de tout notre cœur pour cela. Alors je vous invite à pouvoir vous lever. Nous allons prendre une portion de l'Écriture. Que Dieu bénisse notre sœur et notre frère. Ici, qui étaient partis, notre frère José et notre sœur Léa, qui sont donc revenus aussi, que le Seigneur qui a protégé leur chemin, nous avons pris pour cela, le Seigneur les a amenés, et nous sommes dans la Et tous ceux qui étaient partis donc en vacances au loin dans les différentes situations, qui sont revenus, que le Seigneur vous bénisse richement, et que le Seigneur soit vraiment béni encore ce matin. Alors que nous sommes debout, nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour l'écriture qui nous a été lue, qui a consolé réellement nos cœurs, comme la consolation il dit, est dit, c'est la consolation à l'endroit de mon peuple. Que Dieu bénisse richement notre précieux bien-aimé frère. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, nous lisons ici.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 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Là, il leur dit, « Mais de quoi vous entretenez-vous à en marchant pour que vous soyez tout triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem Ne sache pas ce qui est arrivé ce jours »« Quoi ?» alors dit-il, et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, et le comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont précisé. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonné, s'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps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 et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Messieurs Sopa, nous voulons te dire encore merci. merci ce matin, parce que réellement tu es notre oui. fondement, Père. Oui. Tu es tout pour nous et nous glorifions ton Saint-Nom. combien nous te disons encore gloire encore en ce matin, Seigneur, pour ta parole à toi, Père. Tu nous as oui. parlé au travers des psaumes, au travers de ton temps ce matin, on va mes frères. Maintenant que euh, vous voulez de lire encore ces écritures, vont souvent, sans ta parole à toi, c'est toi qui les as prononcées, viens encore nous parler, mon maître béni Père, pour l'enquête de vases que toi utilises encore en ce jour, afin en que fait, ce peuple voie toujours la lumière, qui brille, mon béni Père, pas oh Dieu, pour que les nations puissent marcher à cela, mon béni Père. Aide nous bénévole, pas du à vivre pour toi, nos conforts à toi. Pardonne encore mes péchés, mes manquements, mon béni, mes personnes. lave toi ô Dieu, qui est de l'homme, personne. Oh Dieu, puis-tu nous parler encore ce matin. Je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ô aux Comme nous le remarquons dans l'Écriture, nous venons de pouvoir lire effectivement l'Écriture, qui est aussi connue, et dont nous avons eu à pouvoir lire aussi à mettre à nous sommes toujours conscients d'une chose, que la parole de Dieu est toujours profonde, il a toujours aussi en soi cette, cette joie de pouvoir donner au peuple de Dieu qu'il entende la, la grâce, de pouvoir aussi avoir... En eux, c'est, confiance dans, dans ce que le Seigneur, notre Dieu, veut réellement leur aussi apporter, parce qu'elle produit en nous la reconnaissance. Chaque fois que nous la lisons, la parole de Dieu, est, elle produit cette joie, cette reconnaissance à l'endroit du Seigneur, et elle est comme un océan dont on ne peut arriver à pouvoir réellement atteindre le fond. Mais toujours, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir recevoir ce qu'il lui, il veut. Puisse-t-il nous aider encore ce matin de réaliser combien nous, nous sommes un peuple privilégié dans ce monde dans lequel nous sommes, pour la grâce de pouvoir aussi vivre dans un âge comme celui-ci. Et cet âge dont, dont on parle, effectivement, est en train de pouvoir progressivement tirer à sa fin. Et nous sommes effectivement de ceux qui sont dans Et cet âge qui, aussi, arrive à pouvoir vivre ce que le Seigneur a eu à pouvoir aussi déclarer pour ce temps dans lequel nous, nous vivons. Et comme je l'ai toujours dit, c'est nous qui faisons donc l'histoire de l'Odyssée. Parce que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Les saints d'Esprit disent, euh, les Saintes écritures d'Écriture, euh, vous savez, c'est cela. Il euh, dit que c'est lui qui a des oreilles, puisse entendre ce que l'Esprit dit aux Il Et à celui qui vaincra, donc... Euh, c'est absolument important que nous puissions réaliser que dans un âge comme celui-ci, il y a aussi de vainqueurs, malgré l'état, malgré la situation comme elle se présente. Si Dieu le permet, nous aurons l'occasion de pouvoir y entrer Et là, nous voyons un tableau tel que deux disciples, en fait, c'était de ceux qui avaient, quand on appelle disciples, c'est donc ceux qui avaient reconnu que. Celui qui était avec eux et qui a marché pendant tout ce temps-là n'était nul autre qu'effectivement que le Messie, n'était nul autre qu'effectivement que celui qui était le Sauveur et qui est toujours le Sauveur et qui devait venir effectivement pour délivrer Israël. Et voilà que pendant le temps qu'ils étaient ensemble, il les avait nourris, il les avaient réellement aussi parlés. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que le Seigneur, notre Dieu, il parle. Et quand il parle, effectivement, il exprime en réalité les choses. Quand il parle en parabole, et puis après les paraboles qu'il a eu à pouvoir parler, il arrive à pouvoir maintenant donner maintenant la compréhension de cette parabole à ceux qui s'intéressent pour pouvoir réellement comprendre ce que le Seigneur cherche à pouvoir dire, puisqu'ils n'ont pas compris. Souvenez-vous, nous la avons eu à pouvoir l'entendre aussi ici. Regardez très bien, lorsqu'il a parlé en parabole, la fouille est partie. Mais les disciples sont venus auprès de lui, effectivement, pour lui demander en réalité de pouvoir leur faire comprendre qu ce que cela voulait dire, pourquoi il parlait ici en parabole. Et puis il leur dit, mais à vous, il vous a donc été donné de connaître donc le mystère du royaume. Ainsi donc, il montré est montré et cela que par. Le désir qu'ils avaient dans leur cœur, étaient de cela que Dieu avait réellement aussi appelé pour prendre part à l'action de Dieu pour le temps dans lequel ils se trouvaient avec, effectivement, celui qui était avec eux. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient étrangers au programme de Dieu. Parce que si nous faisons partie de ce programme, toute action qui est de Dieu, nous nous incluons dans cela, quelque chose nous attire à voir prendre part à cela parce que nous sommes inclus dans ce que Dieu fait. Amen. La preuve est celle-ci, lorsque, pour que nous comprenions que, et que nous croyons que cela est vrai, puisque lui-même, le Seigneur, l'a répondu, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux, et pas eux, en fait. Et c'est pourquoi il vous dire, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez, et aussi vos oreilles parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Pour que nous comprenions cela aussi, dans Jean au chapitre 17, le Seigneur a prié. Si vous remarquez très bien dans cette écriture, regardez cela, Jean, Jean 17, ici. Il dit, il regardez bien dans cette écriture, il dit au verset, au verset, au verset 6, je pense. Jean 17, verset 6, il dit, Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Tu m'as donné deux, ils étaient du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Amen. Amen. Donc, il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à trois, et tu me les as donnés. Donc, ce n'était pas des gens qui étaient étrangers au programme du Seigneur. Donc, ils faisaient partie effectivement du programme du Seigneur et c'est pour ça, dans l'action que Dieu était dans ce temps-là, comme Siméon aussi qui en temps là vivait, qui était aussi de l'autre côté, puisqu'il faisait partie de ce programme réellement, lorsque Dieu était donc en action, alors quelque chose s'est passé dans Simeon, il a été donc saisi pour qu'il puisse venir, et réellement voir ce que le Seigneur lui-même était en train de pouvoir accomplir. Et cet homme a eu à pouvoir réellement aussi jouer aussi son rôle, qui devait réellement jouer dans le temps, parce que lorsque nous faisons partie du programme du Seigneur, nous ne sommes pas réellement des spectateurs, nous sommes des acteurs. Amen. Le programme du Seigneur avance, puisque c'est une vie qui est en mouvement, et nous aussi nous sommes associés à cela. cest donc, ils qu'ils avaient eu à pouvoir avoir cette grâce du Seigneur, et voilà qu'ils ont pu voir effectivement Comment le Seigneur, le maître a eu à marcher avec eux, ils étaient tellement consolés de pouvoir la voir. Et pendant qu'ils vivaient avec eux, ils, oh pour eux, vous savez, ils pouvaient regarder ils disaient, oh, toutes choses sont possibles parce que le maître est là. C'est vrai, non? Amen. Parce que vous remarquez très bien que tous ces hommes, que ce soit Pierre et les autres, ils savaient une chose, même sa propre mère, regardez ceci. Les jours où j'étais parti effectivement au noce de alors que tout s'était bien passé, le vin était servi, et c'est maintenant que le vin a commencé à pouvoir manquer. Et ça manquait parce qu'il y avait toujours des invités, mais il n'y avait plus assez de vin pour servir les invités donc au noce de Canaan. Et puis, c'était un problème parce que ça, ça, ça faisait que la fête n'allait pas être vraiment très bonne puisqu'il manquait cela. Et alors, la là, là, Marie, effectivement, la mère tout le vers lui. Et elle lui parle effectivement, elle dit Mais qui a-t-il entre, en, entre moi et toi, femme, effectivement Et vous savez, en réalité, quand il a dit cela. Et Marie a simplement tourné ses regards vers les serviteurs qui étaient là, lui dit Faites ce qu'il vous dira de pouvoir faire. Parce que Marie savait que s'il y a un problème aussi longtemps qu'il est là, parce qu'elle savait, vous savez cela, non Elle savait que. Cet homme qui est là, effectivement, qui est, qui est le fils de Marie. Et c'est vrai que les gens, quand ils le regardent, ils ne comprennent pas très bien, mais moi je sais. Amen. Moi Marie, j'ai les témoignages. Parce que quand je est venu me parler, il dit Mais ce n'était pas un homme ou un prophète qui est venu vers moi, mais l'ange Gabriel lui-même. Amen. Il dit, je viens de la présence du Seigneur. Amen. Il dit, oh, Marie, il dit, mais, salut toi qui es venu. Il dit, grâce et de Il dit, mais la salutation-là, la salutation-là, c'est quoi? Vous vous souvenez là-haut? Il dit, quand j'ai entendu cet homme me parler, ça fait très de mon cœur. Il dit, mais pourquoi une telle grande salutation? Il était venu avec autant de respiration et tant d'amour. Parce que c'était un vase de Dieu. C'est vrai, non? Amen. Amen. Cet ange, Gabriel, me parle et il me dit des choses. Il me dit, mais oui, tu vas devenir enceinte. Effectivement, mais comment cela se fera-t-il puisqu'il ne connaît pas d'homme. Il me dit, mais c'est pourquoi le Saint-Esprit découvrira. Mm -hmm. Comment est-ce possible comment le Saint-Esprit découvrira, il dit, mais c'est pourquoi il s'est enfant qui être de toi, sera le fils du Dieu très haut. Il et, et avait difficile de réaliser ces choses. Et alors il me dit, il me dit, mais, mais y a-t-il quelque chose de possible à l'éternel il dit mais, mais Elisabeth ta parente la vieille, la stérile elle est dans son sixième ça fait une explosion en moi dit mais, alors toutes choses sont possibles puisque elle, la stérile, la vieille, elle a conçu c'est ainsi Amen. que j'ai cru alors et je sais ce qui s'est passé il dit, je n'ai même pas pris un gramme de pilule ou même manger de l'herbe pour que non quand j'ai cru cela Quelque chose a commencé. Donc Marie avait un témoignage. Amen. Que même tous les voisins, comme les voisines, les amis, les collègues, effectivement, pouvaient douter, critiquer, parler. Amen. Amen. Marie était sur un fondement. Amen. Vous savez, un bougeable était tellement là, assis ici qu'il vous parlait des choses que vous ne connaissez pas. Amen. C'est ça, mon frère et ma soeur, lorsque Dieu a eu à pouvoir toucher votre vie quelque part, à faire quelque chose dans votre vie. Tout peut vous arriver. Amen. Mais le fondement de demain. Amen. Amen. Amen. Amen. Les hommes sur la terre vous traiteront de tous les noms. Jésus oui. de, les âmes, les mentires, les si Jésus n'existe pas, c'est déjà des âmes, des si Si Dieu n'existe pas, tu regardes mais il n'existe pas pour toi. Amen. Mais moi, j'ai vu. Amen. Amen. Amen. Je sais que c'est Dieu qui a créé le ciel de la terre. C'est ça qui, quand les hommes peuvent penser, de regarder et dire, mais c'est pas possible parce que, vous savez, quand ils regardent les, les cieux, L'étendue de l'espace, effectivement. Avec pas appareils. Mais, si c'est un Dieu qui a créé ceci, il doit être le très grand. Amen. Amen. Observez les espaces. Observez l'étendue de la nature. regardez oui. les étoiles. Comment les cieux et comment voit ils qui s'éteintent. Qu qu Même la terre tout entière. Les mers les poissons. mais qu'un Dieu crée ça. Il doit être le plus grand. Amen. Amen. Et puis que toi tu dis aux hommes que c'est Dieu-là t'a parlé. Alléluia. c'est là que c'est mais les hommes disent que ce n'est pas possible mais toi tu sais Amen. Amen. parce que il t'a accordé la grâce Amen. de pouvoir réellement être amené aussi dans sa présence Amen. et que cela pour que ta foi en toi, mon frère et ma soeur une foi qui n'a pas eu d'expérience ne tiendra jamais Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. c'est pourquoi nous devons comprendre lorsque ces hommes de Dieu l'apôtre Pierre qui dit, mais les épreuves sont plus précieuses Amen. que l'homme périssant parce qu'au travers des épreuves, effectivement ta foi s'enracine. mais c'est vrai, vrai, il fallait qu'il y ait la main rouge ça. Amen. pour que le peuple de Dieu voie la grandeur de ce Dieu Amen. et toujours confiance en ses dieux il dit, mais il t'a fait marcher pendant tous ces chemins, même ton vêtement ne s'est pas ici. Tes chaussures non plus. C'est afin fait que tu saches quoi Que l'homme ne verra pas de pain simplement. Amen. Mais toutes paroles qui sont dans toi. Et simplement en croyant, je peux garder le même costume. Amen. Amen. Marcher, prêcher l'évangile, yeah. ici ça ne pas. Amen. Et dans les talons de la ne pas. Amen. Amen. Rien qu'en croyant. Amen. Oh frère, c'est quand même trop froid Mais la Bible est dit Amen. En nous tendons. Alléluia. Oui, frère. Si, c'est cela qui montre effectivement la grandeur de ces dieux et Amen. la nature. Et c'est comme ça que eux étant avec lui, pendant qu'il marchait, oh oui, c'est sûr certain quand ils étaient là dans cette barque effectivement et, et lui, il dormait il dormait, il dormait, il, il sommeil l'avait pris, il dormait, alors Satan se déchaîne maintenant pour pouvoir détruire alors il voulait maintenant prendre la barque, pour la barque, la barque davantage et, et jeter tout dans la mer, en fait que tout soit précipité et détruit pendant que la tempête emmenait la barque à gauche et à droite ils ont essayé de voir comment on peut tenir les morts. Ça n'allait pas. Oh Il est là Amen. Il est le maître et tu dois, nous nous périssons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand il s'est levé, il a regardé simplement. Il a dit Ventez-toi. Alléluia. Vraiment. Et devant c'est Amen. Amen. Parce que la nature reconnaît son cœur. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'il était là, mon frère et ma soeur, il marchait avec lui. Vous vous souvenez encore dans, dans et j'aime beaucoup cela, dans Jean au chapitre 11, j'aime beaucoup ce sont extraordinaires. Marthe et Marie. Amen. Malgré que leur le frère Lazare était réellement mort, enterré pourri, ils aimaient toujours ce sauveur Amen. C'est vrai ou pas? Amen. La confiance en ces dieux, l'amour en ces dieux n'avait pas diminué. Toujours aussi grandissant. Amen. Parce que quand on dit, Vous savez, chaque fois que j'ai lu cette écriture, j'ai dit Oh Dieu est de nous, mon sauveur. Si moi j'étais à la place de Marthe et à la place de Marie. Parce que, vous vous souvenez, elle aimait tellement le Seigneur, elle servait le Seigneur. Elle avait même les pieds, elle avait même les pieds de ses si sauveurs. L'Assar aimait le Seigneur. C'est vrai, non? Amen. N'oubliez que la chose soit passée comme cela s'est passé, mais vous savez, je crois que la foi descendra plus bas. N'est-ce pas vrai? Ce qui est extraordinaire, c'est si, frère. Ce que nous devons savoir que tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, c'est pour notre institution. Amen. En fait, que nous ne trouvons pas des excuses. Mm -mm. Que nous sachions toujours une chose, que, avant nous, Amen. il y a eu des hommes Amen. et des femmes Amen. qui sont passés aussi par les épreuves par lesquelles nous passons. Quelles étaient leurs réactions à l'endroit de ces dieux Amen. Alors, je crois que c'est sur Marc. Je pense qu'elle vient la première pensée par le Seigneur. On va penser, mais ce n'est pas possible, moi, je ne sais même plus si je peux croire en toi ou pas. Est-ce que je peux encore avoir la foi, la confiance encore en, en toi, mon, mon dit Parce que j'ai attendu, j'ai attendu. Non, il est venu avec beaucoup d'allégresse. C'est merveilleux ça. Hein? Encore avec beaucoup de respect. Vraiment. dit, mais si Dieu c'était ici. quand tu es avec nous toutes choses sont possibles Amen. frères et sœurs nous devons voir l'attitude des croyants qui nous ont précédés Amen. comment ils ont compris les choses et aussi comment nous aussi nous devons voir si nous sommes dans le programme de Dieu. par notre attitude par notre réaction de quelle manière nous devons réagir parce que là nous comprenons effectivement que si ceci est la parole de Dieu et que les temps de Dieu est là que Dieu a la lumière, si nous sommes à la lumière et que je fais partie de ces, ces élus de Dieu, il y a une réaction de la parole qui doit agir, Amen. comme ceux qui nous ont précédés. Amen. Pourquoi Parce que le message nous béni comme au commencement. Amen. Amen. Que nous aimons comme nous, au commencement. N'est-ce pas vrai Amen. Que nous servions le Seigneur comme cela, selon les Saintes Écritures. Alors, réellement, de tout son cœur, il dit, mais si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Hmm? Et oui, et c'est pas Il dit, mais il dit, mais, mais, mais je sais une chose que maintenant même. Maintenant même. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Pas que probablement je ne sais plus ça va encore marcher. Il dit, mais maintenant même. Puisque tu es là. Tout est possible. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'amour en endroit de notre Dieu n'est pas seulement quand on va très bien. Amen. Ça ne sert à rien, ce n'est pas un très chrétien. Parce que vous savez que ce qui arrive aussi aux chrétiens, ça arrive aussi aux hommes de l'extérieur. Amen. Si tu agis comme un homme de l'extérieur, quelle différence y a-t-il un païen ne pouvait jamais agir comme ça dans le Seigneur. Comme Marc. Non? Non. Non, c'est pas possible, non, Et puis, et puis, puis tu viens maintenant. Il dit, bon, à dit, mais ça va, mais en tout cas, dans ces choses-là, je ne suis plus. Non, non, non, non. Parce que j'ai été nu, mais dans ces choses-là, je ne suis plus. Mais elle a dit, maintenant, mais? puisque tu es là. Amen. <rire> Quand tu n'étais pas là, ceci nous est arrivé. Mais maintenant que tu es là, ma foi est toujours en toi. Amen. Je sais une chose. Tout ce que tu demanderas à Dieu. Frère, ça, ça déclenche que tu en lui. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il te dit, Tout ce que tu demanderas à Dieu. Elle avait confiance, elle avait l'amour, elle avait la foi, elle avait le respect. Même si j'ai soit tellement pire pour moi, Amen. mais tu m'as ramené Amen. dans ta parole, tu agiras. Amen. Ma situation changera. Amen. Frère et sœurs, la Bible dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le même hier aujourd'hui éternellement. Ta situation peut être pire. Et si ce matin, il te parle. C'est terminé. Amen. Vous entendu nous. Bravo. Consoler, consoler mon peuple. Vive votre Dieu. c'est que lui nous apporte la consolation. Amen. Tout ce que tu demanderas à Dieu, oui. Dieu te l'accordera. J'aime cela. Et puis le Seigneur lui disent, oui. Aïe, aïe, aïe. Ton frère ressuscitera. C'est merveilleux de pouvoir réaliser que tous ceux qui l'avaient réellement reçu de tout leur cœur avaient complètement et totalement placé leur confiance en lui. Alors ils pouvaient voir effectivement que avec lui, c'est sûr et certain, nous... Feront de plus en plus des exploits. Il y a une chose que nous devons tous réaliser. C'est de ne jamais perdre de vue ceci. Dieu, le Dieu de la Bible, ne pourra jamais marcher selon nos émotions, ni selon notre propre désir. À nous ni selon notre façon à nous de pouvoir voir les choses ni selon la façon dont nous voulons que les choses soient faites pour nous remarquez c'est des disciples ici alors ils étaient, là, ils étaient là, ils avaient eu cette expérience avec le Seigneur confiant parce qu'ils l'ont prouvé, ils le prouveront tout de suite à les Saintes je demande toujours votre attention quand vous écoutez la parole de Dieu la distraction vous la ferez après la réunion mais pendant que la parole est prêchée, j'ai toujours dit, vous priez, vous priez pour que votre attention soit vraiment attirée, que le Seigneur vous parle et qu'il place la sémence en vous. Amen. Ces hommes ici, qui étaient donc devenus des disciples, qui accrochés au Seigneur, alors, priez vous, ils ont commencé à pouvoir... Pour dans ce chemin de Maïs, après que ce qui s'est passé soit arrivé, alors on remarque que la Bible dit qu'ils étaient vraiment tout tristes. Puis soudain, quelqu'un s'approche d'eux. Ils étaient en conversation, ils parlaient, effectivement. Et puis cette personne qui s'approche d'eux pose la question mais, De quoi vous entretenez-vous que vous soyez tout triste ainsi. Alors il s'est tout, il dit, mais es-tu vraiment le seul séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui se passe Regardez bien comment est-ce qu'il parle hein, en parlant. Parce que quand vous parlez à quelqu'un, vous devez vraiment penser à ce que vous dites. Mmh. Vraiment ils disent mais es tu vraiment le seul? ces journées à Jérusalem, ce n'était pas dans une autre ville non c'était à Jérusalem, ces journées à Jérusalem ne sachant pas ce qui s'est passé dans ce jour-ci, Et vous lui dites mais quoi donc leur dit-il? parce que vous semblez pouvoir me dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est un événement que personne ne peut être ignorant. Donc, tout le monde devait savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Mm -hmm. Non seulement les croyants, mm -hmm. mais Alleluia. les croyants. Ouais. En plus, non seulement les croyants, mais aussi les disciples. Puisque vous l'êtes, qu'est-ce qui s'est passé donc à Jérusalem Mon ah. frère et ma soeur, quand nous regardons Dieu en action, regardons de la bonne manière. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, mais quoi, l'homme dit-il Il dit, mais enfin, mais c'est quand même bizarre que tu insistes en me demandant, quoi Et lui, ça, si Il s'agit de c'est est Jésus. Ah. Donc, il y a eu donc un homme, effectivement, à ah, Jérusalem. Et qu'il a porté le nom de Jésus. Ça veut dire quoi d'abord, Jésus en fait en plus vous avez été ses disciples si vous avez été ses disciples vous devez d'abord savoir qui il était et qui il est votre attention pour l'amour du Seigneur frères et sœurs nous ne marchons pas comme des gens qui vont marcher vous savez pourquoi il y a eu beaucoup de morts effectivement sur le chemin dans le désert il y a eu beaucoup de ramassés voilà. Beaucoup de gens sont sortis, effectivement. C'est réjouissant. Nous sommes libres, à nous partons. Mais ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec eux Ils ont bu au rocher. Ils ont mangé la main. La viande, ils ont mangé. Ils ont chanté. Mmh. La plupart, la, la plupart de tous ceux-là, effectivement, périrent dans le désert. Je suis arrivé devant la mer rouge, vous savez ce qui s'est passé, la mer rouge, n'est-ce pas? Elle et et s'est ouverte, les yeux sont ouverts de l'autre côté, Marie a saisi les tambours, elle a chanté, elle a toussé. La question était de pouvoir savoir, est-ce que nous comprenons. Ce dont pour lesquels Dieu fait ceci. Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu a ouvert la main rouge Simplement parce qu'il veut faire plaisir. Il fais le miracle comme ça pour qu'on voit jésus Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. La Bible dit Dieu, j'aime beaucoup ça, a fait toutes choses pour un but. Il n'y a pas de hasard. Il dit Même les méchants, pour le jour du malheur. Si y a un jour de malheur, il faut bien le méchant. les méchants. Amen. Donc, il n'y a rien pour rien, il n'y a pas de vie. un ouais. but, ma soeur, mon frère, c'est absolument important que vous compreniez que si nous devons, et que nous sommes appelés à marcher avec ces dieux, ce n'est pas avec des hommes que nous marchons, nous devons être conscients. Mm -hmm. Et d'abord, ça va effectivement, toi qui tu es. Vous vous souvenez encore, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, ça semblait bizarre, hein? Il a marché avec eux et puis il s'est arrêté. et j'aime toujours cela. Il dit, mais, qui dites-vous que je suis moi le fils de l'homme Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit des mots en fait Si je mets comme ça. La réponse, vous la connaissez. Puis c'est se vers ses disciples. Mais vous donc, qui dites-vous donc que je suis moi Ça veut dire que, il fallait vraiment être attentif. Et surtout, ne pas suivre l'homme comme ça pour pouvoir suivre. Mais être sûr et certain. Parce que quand vous ne comprenez pas ce que cet homme-là, c'est comme, souvenez-vous, la femme au bruit, elle est venue, là elle a trouvé cet homme, vous savez pas qui c'était, elle a commencé à argumenter avec cet homme-là ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. ainsi. Puis l'entendant qui dit, mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous, nous adorons ce que nous connaissons. Vous ne savez pas. Et puis, quelque chose se passe, il m'a dit, mais moi, je sais ton mari. Je n'en ai pas eu. Il dit, mais à cela, tu es vrai. Parce que tu en as eu cinq. Là, quelque chose se passe à la personne. C'est vrai, non Et on réalise une bon, chose. Bon, bon. Cet homme que je suis avec, il n'est pas comme les hommes ordinaires. Mmh. Là, il y a que l'attention Maintenant, elle rentre dans les choses spirituelles maintenant. Mmh. Jusqu'à ce qu'il a dit, mais, mais on lui dit que lorsque le Messie vient là, ça va mmh. ce qui s'est passé? Et puis, déjà, quand, elle, quand lui, il parlait à cette femme, la fontaine a jailli, non mmh. L'âme et le cœur tout tremblant au-dedans, elle se réjouissait parce que quand cet homme parlait, mon frère et ma soeur, la femme était tellement dans son âme et, et se réjouissait parce que son âme recevait. Oui, elle était là avec sa cruche, effectivement, pour puiser de lobby. La conversation allait, effectivement, l'âme s'ouvrant dans le cœur, la parole entrant elle vivait pour se mais C'est quand même extraordinaire, je me sens dedans. Amen. Et puis, il est lui des dans le programme de Dieu. Amen. Continuez de effectivement Oui, on nous a dit effectivement que oui, le Messie, quand il viendra, il ira tout chaud. C'est vrai Il dit, je le suis. Amen. Moi qui t'ai pas. Frère, c'était l'explosion. Et là, pardonnez-vous, sa crise. Et là, pour lui là. Délivré. Délivré. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Ne jouez pas avec ce que Dieu est en train de faire avec Amen. vous, parce que vous le regrettez. Nous devons être conscients. Et quand on devient conscient, Dieu maintenant se réveille. Nous avons marché comme ces filles, parce que nous, nous devons être sûrs et certains de là où nous positionnons. Comme je disais encore tout à l'heure, Marie, les gens pouvaient parler, se moquer, voici la prostituée, et disaient rien. L'enfant et, et matin, <rire> elle disait rien. Et elle dormait tranquillement parce qu'elle savait qu'elle était toujours en ordre avec son Amen. Dieu. Amen. Amen. C'est resté rien ne sur absolument rien. Parce que le Seigneur s'est révélé à elle. Joseph vous dit, mais toi tu es vraiment l'éternel de tous les temps. Tu vas ramasser ça. Ce n'est pas possible. <rire> Joseph disait, mais hier j'étais comme vous. Oui. Parce que j'étais avec oui. Mais aujourd'hui. Vous pouvez parler. Amen. Et même si je vous le disais, Amen. même si je vous parlais, effectivement, disant, mais il m'a mais d'abord, je mon monde Amen. Hein? Alléluia. Les tu peux dire, mais la colonne de fer. Amen. Amen. Non, non, non, non, non, non, non, je ne la crois pas. C'est normal. Mais le frère le frère, le frère disait ceci. Il dit, la colonne de feu n'est pas pour les incroyants. Amen. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. C'est pour ceux qui croient. Amen. Ceux qui croient. Amen. Celui qui croient il voit. Amen. C'est vrai. Amen. Joseph, lui, il savait. Pourquoi Parce que l'ange du Seigneur lui est apparu. Il dit, Joseph, Joseph, n'écrivez pas de prendre mon mari. Ta femme. C'est là. Oh là, là. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est une fille Vraiment. C'est vrai, vous savez. La foi, lorsque les gens posent des regards sur vous, et trouvent tous les défauts possibles. Vraiment. Vrai. Mm -hmm. Il est ceci, il est comme ça, il est là. Parce que si vous savez surtout comme les femmes sont des commères, hein. ah, tu sais, tu sais, Marie, tu connais, la fiancée des oh pauvre, je le, le, le pauvre, il était bien, pour avoir une bonne tu ma fille ici, parce que je pieds bien gardé, elle regarde l'extérieur, mais l'intérieur, ah, si elle savait ce qui était là-dedans, ah, là. Alléluia. Ah, bon. Il est le qu'elle a marché cette marie. D'ailleurs on pensait qu'elle était vraiment. Qu'est-ce que les parents ont fait Yaya, la pauvre, elle est vraiment bon pour pauvre, pauvre Joseph. Hein. Et puis ça part comme ça, il est gâté, Et puis quand je suis passé là, hey, bonjour Joseph, ça va Joseph Mais pauvre, tu vois, à ce moment-là, comme il n'avait pas encore rien vu ça pour... ah, enfonce la banque. Aïe aïe aïe, dit mais. Mais dans son cœur, il est Vraiment, Toujours avoir un, un comportement droit. N'écoutez jamais ce que les gens vous disent. Amen. -à nous, frères et nos soeurs, frères et sœurs, nous devons arriver à avoir toujours un langage positif. parler toujours du bien de vos Amen. Éviter, vous savez, il y a une nature que les gens ont, oh, je crois que j'ai déjà dit une fois ici. Quand tu dis, ah, ce frère, c'est vraiment un bon frère. <rire> Cette soeur va... <vont, rire> oui, oui, oui. oui. C'est déjà une chose diabolique. Amen. Que la soeur ait fait, je ne sais pas quoi, et demain toujours une bonne soeur. Amen. Amen. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu beaucoup d'esprit. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Parce que ton cœur doit toujours être droit. Alléluia. Même si. Vous savez, je, je vois. Je dit, Je prie pour que Dieu aide beaucoup. Il y a les erreurs que nous commettons beaucoup, parce qu'avec nos yeux naturels, lorsque nous regardons un hein, comportement, ah, ça veut dire ceci, c'est que derrière, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que vous comprenez cela Et mmh. c'est cela qu'il qu faut ôter dans la pensée et Amen. dans le cœur. Amen. Amen. Ne pensez à rien, mmh. ne dites rien jusqu'à ce que vous Je vous toujours donné des exemples dans les scènes d'écriture pour que vous compreniez que ces choses sont bibliques. Mmh. Le Seigneur était seul au puits, mmh. avec une femme prostituée. Si vous voyez le frère... Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Vraiment. Ce serait des trompettes, non oui, Ah, qu'est-ce qu'on disait C'est clair. C'est vrai. C'est vrai. Frères et sœurs, la conduite du Saint-Esprit est quelque chose de très important Amen. Amen. nous avons besoin Amen. de pouvoir nous laisser dans la prière Amen. quand vous priez beaucoup, vous n'avez pas de pensée à ça. Amen. Amen. Amen. je sais qu'il y a beaucoup de gens, il est naïf ce frère. je sais comment moi que je de naïf, mais il oui, naïf, oui j'accepte d'être naïf je ne vais pas pécher hein? Amen. Amen et surtout pas à l'endroit de mon frère et de ma soeur mm -hmm. parce que je veux que chacun puisse arriver à pouvoir connaître ce Dieu Amen. Enfin, que Dieu nous aide donc absolument nécessaire comme Marie l'était elle, elle elle savait où elle la vérité avec son Seigneur dans la situation dans laquelle elle se trouvait et aussi Joseph Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir aussi avoir les yeux ouverts aucune compagne que ce qui s'est passé là. Hein, ce n'était pas une chose humaine. C'était l'action de Dieu. Mais Dieu est tellement précis. Hein? Vous avez remarqué que quand l'homme nous est apparu à Joseph, il a apparu à Joseph. Hein? Il lui a parlé, Joseph a cru. Vous savez de quelle lignée était Joseph de la maison de David. Amen. <rire> C'est de là que Christ devait être. Dieu est toujours présent. Amen. Toujours. Vous savez que, que Dieu nous aide, frères et sœurs. l'homme n'y pensait pas. Il avait même pour que Dieu a pour la grâce. Quand Marie est venue lui parler, il dit Mais sais, Joseph, Joseph, c'est vrai, je suis ta je suis enceinte, mais je ne connais pas d'or. Il s'est arraché les cheveux. Diminue depuis que le monde est bon. Chose paraît impossible. Naïve, tu sais quand même que nous sommes des humains. C'est pour ça qu'il faut passer cette dimension-là. Amen. Amen. Si on reste toujours au stade que nous sommes des humains, on ne fera jamais de progrès. Amen. La Bible dit, mais si vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivez, non? Amen. Si la chair descend de plus en plus, c'est s'il monte de plus en plus. Amen. Alors quand on se regarde, on est frère et sœur. Il n'y a, a pas de tribu, il n'y a pas d'origine. Amen. Amen. Amen oui mon frère mmh. ce que la Bible dit mmh. donc nous sommes, nous sommes frères et sœurs en Christ quand je regarde mon frère, c'est mon frère Amen. Amen. ceci est vrai Amen. parce que la même vie qui est en lui, la même qui est en moi. Amen. Amen. nous Amen. sommes Vraiment. nés d'un seul père ça le monde ne peut pas comprendre il commence à se faire que tu l'appelles frère et vous savez je donne cet exemple. Quand mon frère, je crois que c'était mon frère, mon frère Roy, et ma sœur, les enfants, alors j'étais à la maison, je pense, oui, c'était quand... Alors, vous savez, l'agent du quartier vient. Il me pose la question, bon, qui chose ce que vous connaissez, vous connaissez monsieur Vicente ou Vicente Vicente bon, j'ai fait appeler Vicente. Santos et Roy qui comme ça. Et vous connaissez M. tel? Je dis oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez son nom en espagnol, hein Santos, Santos, etc. Moi je dis M. Fesey, vous connaissez Non. Et puis il me dit, vous connaissez Je dis bien sûr. Et vous bon, avez Je vous dis bien sûr. Mais qui est-il Quel est le lien que vous avez Je dis, c'est mon frère. M. Vicente, vous dites, Oui, oui, oui. Mais dès qu'elle est, je dis, c'est bon amen, amen, ouais, mon frère. C'est vrai. C'est mon frère. Et je dis, c'est il est mon frère. Sa femme, c'est ma soeur. Tes enfants sont les nôtres. Ah bon, amen. Ah bon? Amen. Oui, c'est vrai ce que je dis. Et puis ça quartier me côté. Mon frère et ma soeur, nous devons réaliser une chose. Amen. Que Dieu a fait quelque chose en nous. Amen. Amen. amen. Quand nous avons rencontré ces sauveurs, quelque chose s'est passé. Amen. Nous ne sommes plus ce que, que nous étions. Nous ne sommes pas encore ce que nous devions. Mais c'est sûr et certain. Amen. Les choses là, des enfantillages, comme ils viennent de telle région, ils viennent de telle région, ça n'existe ne plus. Alléluia. Parce Amen. que quelque chose a pris encore place à nous. Amen. Parce que Dieu veut que ça Ainsi donc ses disciples sur le chemin, et alors marchant, et ayant eu à pouvoir. Et puis le Seigneur dit, mais c'est Jésus qui était un puissant prophète. En plus, vous savez qu'il était un puissant prophète. Comment les savez-vous Comment les savez-vous Vous savez. Vous savez, vous souvenez du témoignage que Philippe a rendu à Nazareth Il nous... nous ici. Que Et nous dit nous, nous, nous avons trouvé. Amen. Vous avez trouvé. Amen. Oui. Dès qu'il Moïse est le prophète. Amen. Alléluia. Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Donc, vous l'avez reconnu, à cette terre, quelque part dans les scènes d'inquiétude. Amen. N'oubliez jamais cela, mon frère et ma soeur. Amen. Dieu est toujours attaché à 100%. Il y a une origine quelque part. C'est pourquoi il nous ramène toujours là. En fait, que notre attention, notre esprit, notre âme, ce que nous sommes, ça soit pénétré en nous. Soyons accrochés à cela. Parce que si nous nous détachons de cela, nous perdons la direction. Mm -hmm. C'est sûr et certain. Et, comme j'entendais notre frère, l'autre fois, oh, y a un frère qui dit Oh frère, la Bible, la Bible, la Bible, oh, oh, c'est comme une bouche ou comme une forêt. Mm. Je n'ai pas trouvé son chemin. Mais quand on hein, hein, aux, aux, aux prédications de Fabra, aux brochures, oh là là, nous voyons. C'est normal, le messieurs n'a plus autre chose à faire que de, de mémoriser la prédication. Il vous vient avec la titre, et, et, et, et, et le lever du soleil. Il vous commence avec, parfois, parfois, sans se rendre compte ici des beaux soifs qui ne sont pas dans la salle. Je salue Bossoif, je parle de. Ah oh non, c'est ce, ce frère Nicosso. Il y a un problème. oui. Parce que toute la nuit, il a mémorisé les de la oh, Il a oublié que dans la salle, il n'y a pas un Mais ouais, certain Mais en fait, c'est cela qui nous démontre que Dieu est Dieu. Amen. La Bible doit être comme ça. Amen. Comme une forêt. <coughs> Mais qui connaît le chemin dans une forêt Amen. Je vous enverrai les consolateurs. L'esprit de vérité Amen. Il va vous conduire. Amen. Amen. Car Amen. la lumière brille, tu vois bien, non vous savez, quand vous regardez la lumière comme ça, comment vas-tu voir le chemin Tu si on n'a pas de métier de Ça, ça te montre là. Amen. Amen. Amen. Je peux bien Amen. voir. Amen. Dans les rondes, pas ta lumière. Je vois la lumière. Amen. Amen. C'est vrai, non Amen. Amen. voit le chemin étant conduit. Quand vous quittez ça, on n'avait plus aucune orientation. Mm -hmm. Vous pouvez mémoriser toutes les brochures. Vous pouvez les répéter comme vous voulez les répéter. Vous ne montrez jamais. Mm -hmm. C'est la vérité. Je l'ai toujours dit à répéter, j'ai dit, tout ce qui est dans la brochure n'est pas la parole de Dieu. Mais dans la brochure. Vraiment. Quand toi, élu de Dieu, tu prends la brochure, lorsque tu la lis, les pailles tu les jettes, hein? mm -hmm. et il y a quelque chose que Dieu a caché là-dedans qui te donne. Vraiment. Et cette chose-là te ramène toujours au. Amen. Amen. Amen. Si ça n'a pas son fondement ici, ça n'a pas sa raison d'être. Donc, c'est là que nous ne nous pas. Ainsi, donc, il pouvait rendre témoignage en disant C'est Jésus qui est un puissant prophète devant Dieu. Et devant tout le peuple. Comment les sacrificateurs et tout ça, l'offre ici Vous savez, non Nous mm -hmm. les rédigeons avec vous. Leur témoignage qu'il rendait, je pense que. Il pensait très bien ce qu'il disait, il questions. Bien, c'est-à-dire, hmm. quoi leur dit-il Quoi leur dit-il Et lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu, et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et non-magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Donc, ils ont détruit réellement toute la scène. Pendant qu'ils parlaient, je me pose la question de savoir si réellement ils pensaient à ce qu'ils disaient. Parce que pour que vous voyez que, ils ont parlé de ces choses, effectivement, ils n'avaient pas réellement à pouvoir saisir les choses en question. En le répétant, et puis après, mais nous espérions, après avoir dit que celui Jésus était un puissant prophète en œuvre et devant Dieu, devant tout le peuple. Vraiment. Lorsqu'un prophète entre en action, on se pose la question, c'est un rapport avec quoi Vraiment. C'est vrai ou pas Si aujourd'hui, quelqu'un s'élève et dit, oh, j'ai une grande révélation, maintenant Dieu. Euh, j'y avec moi, parce que je vous donne j'y suis comme William Branham a été pris par le Seigneur euh, je suis le successeur de William Branham dans le de Branham est-ce que vous le croirez? est-ce que vous le croirez? Non. pourquoi vous ne croirez pas? parce que après Élie, il y a eu Élysée après Moïse, il y a eu donc Josué pourquoi vous ne croirez pas? Et parce que il les successions de ministère. Vous voyez pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. C'est une forêt. Quand on a pas.. Oui, et ça comme ça, parce que tu vois, frère, le Saint-Esprit fait montrer avec la lumière, mais certainement c'est vrai. Pourquoi vous ne l'avez pas cru Parce que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de succession C'est du loup Pèse-la. Dans la réalité, il était en Christ. Bon, il était un petit. C'est la vérité, non, Amen. La vérité, non? Amen. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant, quelqu'un Je suis le huitième messager. Le mm -hmm. croirez-vous Non. Pourquoi vous ne le croirez pas Pourquoi vous ne le croirez pas parce qu'il ne sait pas de la vie de Cette étoile dans sa main. Il n'est pas écrit 8 étoiles. Non. Cette étoile Amen. dans sa main. C'est vrai, non? Donc, vous et moi, nous lisons les Saintes Écritures. Si quelqu'un sort, mais d'un je suis ici, il faut que tu pas, de quelle écriture tu es faire-tu? vraiment Quand Jean-Baptiste est sorti. Il a prêché, il a fait, il a fait. Oh, oh, les juifs ont dit Nous envoyons des gens là-bas pour lui poser la question. Parce que nous avons l'écriture. Mmh. Alléluia. Qui es-tu En fait, nous répondions à ce qu'ils ont envoyé. Es-tu le La question était claire. Es-tu le Christ La question était claire. Es-tu donc l'or, Donc c'est difficile de Dieu marché avec lui. Il devait se référer aussi aux Écritures. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, il y a toujours une partie de l'homme qui dissipe l'action de Dieu Amen. dans votre vie. Le moi je pense. Amen. Moi je pense que les choses devaient être comme ça. Amen. Je crois que ça devait être comme ça, comme ça. Tu es devenu Dieu. Mmh. C'est toi maintenant qui conduis les programmes de Dieu? Vraiment. lui ont dit: Mais, mais es-tu le seul? Et donc, ça va être témoignage. Vous savez, pour que Dieu vraiment travaille avec nous. L'humilité doit être dans notre âme quand on se prend pour j'ai toujours donné cet exemple vous avez une bouteille qui est remplie d'eau qu'est ce que vous pouvez faire avec vous avez pour donner des conseils et je connais, moi je sais mais pour que Dieu vous fasse entrer dans son programme il faut que Dieu vous vide Jésus certain. Quand c'est rempli, rempli, on peut verser de l'eau, ça ne sert à rien. Vous videz, -vous. même si vous mettez quelque chose de précieux, ça ne va pas rester parce que ça va couler. Pour que le précieux soit gardé, il faut que la bouteille soit vide. Quand on parle de la sanctification, c'est que Dieu nettoie nos habitudes. L'orgueil est la chose la plus pire. On parle d'adultère, euh, de céciles, ça c'est la ça, lien ça, ça C'est vrai mmh. Vous mmh. dites frère le tu exagères, mais c'est vrai ça. Mmh. Cet ange parfait est devenu mmh. l'ange de Dieu à cause de l'adultère mmh. À cause de la poisson mmh. Pourquoi L'orgueil. Vous mmh. ne vous rendez pas compte, mais il y a toujours un... Un pourcentage d'orgueil en chacun. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Regardez-vous quand vous êtes là, comment vous recevez, comment. Eh, et ils vont penser, toujours pas. Celui-ci va penser des mots. Pourquoi tu es là, assis, comme disons que celui-ci pense Mais qu'il pense, il pense, c'est pas, pas ton problème. Tu le Seigneur, je veux penser comme toi. Mmh. Ah, non, parce que là, quand on parle là, il pense que c'est. Mmh. Il pense que c'est. Pourquoi Parce que moi, je dois être je dois être, non Seigneur, s'il si faut que tu me laves. Amen. Amen. C'est une grâce si toi le Dieu très haut. Tu peux me parler. Amen. Tu peux me parler, Amen. parler Amen. Dire ce que moi j'ai comme problème. Mm. Je ne demande que ça. Amen. Pourquoi Amen. je dois garder un manteau ouvert ah, Non. Seigneur, ouvre, parle. Moi, je me répondrai. Amen. Avec une telle personne, Dieu fera des grandes choses. Amen. Je suis avec l'homme est brisé, l'esprit se répand, tourne sa face vers moi, Dieu des cieux, je l'exauce. C'est là que le Seigneur veut réellement que nous puissions nous approcher davantage, avec un cœur qui est parti et brisé. Dieu aime cela parce qu'il doit maintenant façonner le vase. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amen. Non pas comme moi je pense. Non pas comme je je pense que les choses devraient. Vous savez, frère, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et qui ont été même avant nous, ont été considérés comme étant des fous. Oui. Si tu veux être honoré des hommes, avoir la présence parmi les hommes, alors l'Évangile n'est pas ta place. Ça. Vraiment. À moins que tu aies un pied là-bas, un pied ici. Là, ça va passer. Satan ne demande pas mieux que tu sois hypocrite. C'est ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais quand tu veux être sans tu Dieu, <coughs> tu seras considéré comme un malade. Ah, mm -hmm. La haine sera à ta suite tout le temps. Mm -hmm. Parce que les gens te haïront. Mm -hmm. Vous savez pourquoi? Il a dit ils m'ont haï sans cause. Ah, mm -hmm. Chaque homme est maître. Mm -hmm. Amen. Amen. Amen. Mais toi, tu vas avoir la haine pour partager. Ils vont t'aimer aujourd'hui, demain ils vont te haïr. Oh. Oh. Tu peux tout faire de bien à quelqu'un. Oh. Tu peux tout faire. Oh. Sinon, tu la parole de Dieu. S'il n'est pas de Dieu, un jour il t'a Amen. Amen. Amen. Donc un véritable fils de Dieu doit toujours être armé de ceci, ce que moi je dois vivre à la parole. Peu importe l'état de ce temps tu vas avoir à mon endroit. Parce que Dieu n'a jamais dit, eh, eh, eh, il faut d'abord qu'on puisse t'aimer pour aimer l'autre. Non Je n'ai jamais vu ça en écriture. Tu aimeras Amen. Amen. Amen. Donc toi ne pense pas, mais qu'est-ce qu'ils vont venir tu Si tu penses que demain ils vont marier, tu ne les aimeras pas. C'est vrai, non Je ne pense à rien. Mais j'aime. Peu importe ce qu'il va faire avec l'amour que moi je lui pense. C'est son problème. Moi, je ne fais qu'aimer. Il va insulter. Et, vous savez, quand vous êtes le droit. La personne qui n'est pas droite, il n'est pas tranquille. Amen. Et c'est pour qui ne te prend pour rien. Amen. Je me mets dans la les... pour qui C'est pas, pas toujours la spirituelle. Elle veut se montrer qu'elle prie toujours. Toi, continue de prier. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est absolument nécessaire que nous connaissions ce que Dieu est en train de faire avec nous. Amen. Amen. Et que cette nature divine de Dieu prenne de plus en plus place en nous. Amen. Oui. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que le diable est animé d'une colère. Pas contre les catholiques, les protestants, les baptistes. Je veux que vous compreniez ceci, parce que est en fil, je veux que vous compreniez ceci, frères et sœurs. Dans ce monde aujourd'hui, toutes ces lois qu'on prend aujourd'hui, c'est pas contre les Ce c'est pas contre les catholiques parce qu'ils sont tous bien c'est contre vous vraiment. parce que c'est Satan qui est assis là, mais il voit qui? il voit vous c'est vous qui dérangez, tous ils vont voir la barre de la paix, mais vous oui. pas, vous combattez ce jour mais ces armées, j'espère que la Bible dit qu'ils ne pas, ils la chair et ça. Ils vont pas oui. être Mais lâcher oui. les sangs oui. Les esprits méchants dans le lieu C'est pourquoi, quand tu as choisi de pouvoir aimer, marcher avec ses sauveurs, aime-les totalement. Amen. Amen. Alors profondément. Qu'il soit ton âme, ton Amen. cœur et ta pensée, Amen. que tout le reste. Amen. Frère, que que ça ne puisse même pas mentionner. Si ton mari t'abandonne, qui t'abandonne. Mais puisque j'ai trouvé ce sauveur, je m'accrocherai à lui. Amen. Si ta femme t'abandonne, qui t'abandonne. Si ton père t'abandonne, qui t'abandonne. Si tous me abandonné. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Tu... Je... Amen. Satan va toujours parce que j'ai pas beaucoup de Satan va toujours attaquer l'amour que vous avez pour le Seigneur. Amen. Amen. Amen. Il Amen. va tout faire pour confiances en confiance. Tu vois s'il était avec moi, il a toujours été avec moi. Amen. Amen. Amen. Il n'y a aucune preuve qui peut arriver à un véritable fils et fille de Dieu qui peut l'amener au plus bas. Mm. Oui, Alléluia. Jamais. Ça viendra. Mm -hmm. Mais cet amour du Seigneur fera effectivement que mm. nous puissions passer au-dessus. Oui, frère. Amen. Regardez Job dans son état. Ça va non? Je l'ai dit l'autre fois ici. Et j'ai terminé notre là. J'ai même parlé là-dedans, mais que tu a encore l'autre fois ici. Frère et soeur, parfois quand nous disons les, les Écritures, on doit être conscient. Job avait. Cette fille, cette fille, c'est trois filles, je pense. C'est cela, on l'aime bien. Je vais le lire avec vous. Lui, la fille, c'est une fille, c'est trois filles. Je l'observe en savoir 2, 1, 2. Job chapé, Esther, c'est la page 383. Si vous avez la même Bible que la mienne. Donc, passez faut Parce qu'après Job, c'est psaumes. Donc, si vous avez psaumes, vous retournez vers l'arrière, vous avez Job. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Jean. Et cet homme était un tel droit, il aimait Dieu et se détournait du mal. Vous savez cela Il était vraiment amoureux de ses dieux. Peu importe ce qui s'est passé, au spectacle, il faisait tout ce que Dieu voulait Dieu aimait Job. Et quand Dieu vous aime, tout l'en fait. C'est là ce qu'on peut. C'est ça que vous ne réalisez pas. Mmh. Quand Dieu vous aime, Amen. tout l'enfer se dressera contre vous. Maintenant, eh regardez. Il lui naquisse sept fils et trois filles. Mmh. C'est la joie de tout un homme, mmh. mmh. D'avoir cette postérité devant. Et il en prenait soin et prier pour eux. Il a mangé tout. Il est nécessaire Dieu de tout son corps mmh. Allez, journée tous ces fils étaient dans une pièce le roi est venu et l'a emporté. et tous sont morts regardez ces chiffres, je vous donne ce tableau toujours cet homme ici Job, il a perdu tout ce bien, même sa femme elle est maudite meurt. et là ces jours-là Job s'est tenu comme nous on peut s'étenir là souvent quand nous on va enterrer on a qu'un seul sacré c'est vrai n'est-ce pas? Oui. Mais Jean, lui, lui, Jean, mmh. à la bêtise. Mmh. Mmh. Depuis le premier, le premier de sa force et son cœur. Jusqu'au dernier cadet qu'il est mettant. Mmh. Donc tout cela, à la guerre, mmh. Alors, il a été le premier avec son premier cercueil, Il pleurait. Mmh. Premier cercueil, Deuxième cercueil. Troisième cercueil. Instagram. Mmh. Quatrième cinquième, quatrième, frère, sixième, septième, huitième, neuvième, dix cercueils, Cet homme m'aurait abandonné Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Oui. Dix cercueils mon frère, ma soeur. Je m'aurais abandonné Dieu. Il dit avec elle, je comprendrai, j'aurai des consolations des autres. Mais tu en as appris les lices. Il faut aimer Dieu. Amen. Amen. Amen. Oh.